j'ai un iPhone 4 Quest, alors euh, j'ai déjà il a une l appli, l l appli euh, visuelle ah, c'est bien j'ai trouvé une appli complètement ouf c'est Instagram ah. <rire> <rire> tous les posts c'est génial <rire> non mais euh, en parlant d'instagram euh, boomerang moi je suis fasciné ah, là, je, je suis toujours suis un grand fan des poste. gifs euh, à la base mais le côté boucle en plus euh, où tu peux scotcher pendant une minute un truc qui dure trois secondes ça c'est je, je, simple et efficace parce tous deux va être euh, dans la In live, quoi. innovation intéressante bref euh, moi j'ai une appli qui s'appelle Raisin, c'est pour euh, trouver des spots euh, où il y a du vin nature. <rire> et ça marche. Je l'ai utilisé en Italie voilà. et c'est de la pluie française les... et ça en a trouvé des bons spots. c'est cool.